Bienvenue au WSIS Forum 2023 et je suis très content d'avoir avec moi le ministère de la télécommunication et l'économie numérique de Guinée, qui est Ousmane Diallo. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Alors, expliquez-moi, quelles sont vos attentes ici à ce forum? D'abord, euh, rencontrer le maximum d'experts possible. Ici, c'est un forum qui regroupe aussi bien les institutionnels, les entreprises, la société civile, les experts. Donc c'est un lieu où on échange sur cette question de fracture numérique, sur ces questions de digitalisation qui s'imposent de plus en plus, et aussi sur les réflexions qu'on peut partager avec cette arrivée de l'intelligence artificielle et les impacts que cela peut avoir, soit dans le renforcement... La réduction de la fracture numérique ou l'élargissement. Il faut qu'on confronte nos expériences. Et la Guinée euh, vient aussi euh, rencontrer des, des partenaires publics, des partenaires privés pour renforcer aussi euh, l'écosystème qu'il est en train de mettre en place dans, euh, actuellement. Alors, on parle de Guinée. Ce n'est pas tout le monde qui connaît très bien la situation. Quelle est la situation justement avec le fracture numérique là-bas Écoutez, le, nous sommes au tout début hein, de, de, la, de, de la digitalisation. Nous avons un programme qui va s'étaler sur plusieurs années. Dans la phase actuelle, nous nous intéressons à, à l'adoption du numérique dans les administrations publiques avec la connexion. Nous avons des infrastructures, de, des infrastructures de base qui sont assez importantes, presque 10 000 km de fibre optique. Il faut maintenant connecter les écoles, connecter les administrations, connecter les hôpitaux. Et euh, cela permettra de rendre l'administration plus disponible auprès des populations et aussi renforcer les compétences et les capacités des fonctionnaires, des cadres, des populations pour l'utilisation de ces euh, nouvelles technologies là pour à la fois répondre aux besoins, mais aussi parce que les économies d'aujourd'hui et celles de demain vont être structurées autour de l'économie numérique. Et donc vos attentes de cette sommet sont très importantes alors Elles sont importantes parce qu'elles nous mettent en contact avec les partenaires avec lesquels nous échangeons et que nous viennent aussi les dire où, en, où en nous en sommes par rapport à la mise en œuvre de ce projet, qui est un projet numérique qui sont assez important pour le pays. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup.